tu m'appelle, euh, euh, il faut que je dise avant, attends 10 minutes, en fait, etc. Donc pardon. Donc hier, j'étais vraiment fatiguée, Je, ça fait deux jours que j'ai été vaccinée la deuxième dose. Euh, donc pour des raisons personnelles. Bon, on, on... La question, c'est pas savoir, c'est bien, c'est pas bien. On s'en fout en fait. Euh, la question, c'est euh, de réfléchir, de réfléchir. Donc aujourd'hui, ça va mieux. J'ai encore des douleurs, euh, voilà, ici à l'école. Euh, et puis la, la barre dans les reins que j'avais hier, euh, comme si j'avais euh, touché, ça m'a fait beaucoup mieux. <rire> voilà. Alors. Euh, euh, Hier, j'ai regardé deux films, mais moi je regarde pas euh, d'affilée. Je j'avance, ça m'intéresse pas. Euh, en fait, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet, euh, le début, euh, le, le dénouement, quelle est la solution choisie, et, euh, et puis la fin éventuellement. Mais en général, c'est surtout le début, comment est annoncée la, la chose, et, euh, et après. Euh, et après, comment on, comment on réfléchit. Ça, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion. Alors le premier film c'est euh, Containment, confinement, c'est le titre euh, du film euh, qui est sorti en 2015 et qui montre, euh, le, qui montre euh, ce qu'on a vécu en 2020, en fait la, la, la première vague, on peut dire, la, le déclenchement de la pandémie et qui a mis euh, les États un peu au, devant un, une décision à prendre qui est celle du confinement. Et euh, donc il y a ça, le deuxième film c'est... Euh, euh, c'est un film d'action euh, avec un dictateur. Et euh, il y a des choses très intéressantes qu'il dit euh, concernant la position du dictateur face à la population. C'est intéressant. Euh, je vais noter me parce que je crois qu'il n'y a pas de signe qui est euh, qui est euh, harmonisé en fait ou choisi enfin, j'ai pas vu de signe euh, dictateur pour moi dictateur euh, alors, euh, alors Donc, ok, maintenant voyons cette histoire de vaccin. Je pense que je reviendrai sur les deux films après. Après, c'est-à-dire peut-être demain, on va je vais voir. Le vaccin. Qu'est-ce qui se passe après? Pour, euh, avant de faire la première dose, et, euh, et puis j'ai dit mais vous pouvez me donner plus d'explications sur ce vaccin, donnez-moi -de plus d'éléments si j'en ai pas assez en fait et euh, Donc, euh, le médecin m'a dit, c'est une, une dame aussi. Elle m'a dit, Madame Sorceau, quand même, vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà, ai déjà, ai déjà ai dit, qu là, oh, quand même. Donc, je vais insister. Et, euh, et en fait, euh, l'information, c'est euh, d'expliquer la différence du vaccin à un messager par rapport à un, à un vaccin classique. Mais c'est tout, en fait. On explique que l'ARN messager délivre un message aux cellules. La cellule va créer la protéine spike pour développer l'immunité du corps. C'est tout ce qu'on nous dit. En fait. Donc euh, maintenant, moi ça me permet aujourd'hui, je vous dis là très, c'est un, un peu le cobaye de. C'est moi-même mon propre cobaye. <rire> ça me permet de réfléchir sur euh, ce manque d'informations. Et euh, voici les quelques questions. Alors, voilà. combien de temps l'ARL messager délivre son message au corps Aux cellules, on pourrait dire. Aux cellules. Combien de temps ça met Combien de temps On ne sait pas en fait. que le, le, le message est délivré aux cellules, on parle de temps seulement hein. là On ne parle pas de localisation juste de temps. Combien de temps la protéine Spike se développe Enfin, est produite Combien de temps J'ai lu euh, euh, ici et là, là euh, on me dit qu'il y a deux semaines, 15 jours. 15 jours où on est euh, en travail, on va dire. On travaille pour produire la protéine. C'est pas trop quand hein. même. Mais ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, ça, c'était le temps. Deux questions. Maintenant, où euh, l'ARN messager est Il y a un point de piqûre, donc, soit ici, pour euh, le muscle de l'épaule. En fait, la piqûre peut se faire soit la cuisse, soit la fesse, on choisit la fesse, soit le... enfin, il faut un muscle, tout simplement. Donc, euh, où, quand je dis où, et quelle partie du corps, euh, quelle localité est touchée par la première piqûre, c'est-à-dire la cellule, on, on, on est d'accord que, Va recevoir le message. On ne me dit pas ça. Au niveau du muscle du cœur, euh, voilà, euh, peut-être euh, des poumons, euh, euh, peut-être l'abdomen, je sais pas moi. Hein. On n'a pas d'explication en fait, bon. on ne sait pas. On n'en sait rien. Va, euh, se dé... On ne sait pas où c'est que la messagerie va être plus. Les cellules entre elles, elles se, elles se parlent. Hein. Euh, et on ne sait pas non plus euh, où la protéine spike va, va se développer. aussi écouter des, euh, des, des médecins, sur Youtube il y a des médecins qui s'expriment quand même, on le sait aujourd'hui et, euh, et qui expliquent euh, que la protéine la protéine elle aime les endroits où il y a beaucoup de sang beaucoup de sang et, et à trois endroits où il y a beaucoup de sang, c'est le cœur, les organes génitaux bon, pour la femme surtout euh, et, euh, et puis les intestins les intestins Mais, euh... Mais le médecin, il ne dit pas ça, il ne dit rien en fait, on ne sait pas, il faut aller chercher les infos quoi. Okay. Alors, toutes ces questions que j'ai, évidemment, c'est euh, grâce à, à tous les commentaires que je peux lire, moi, sur Facebook, parce qu'à Facebook, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Et puis, moi, j'ai rejoint ces personnes-là, évidemment. Donc, euh, euh, et les, les commentaires que je vois ont alimenté ma réflexion. Ça, c'est important. Donc, si, maintenant, si, si c'est euh, euh, si euh, dans, dans, dans le cadre, hein, c'est... Euh, parce qu'il y a aussi le SI mais SI ici c'est le système immunitaire. <rire> Donc, si le système immunitaire est défaillant ou euh, pas compétent, on va dire qu'on fait son travail. Alors, j'ai mis. Je Quand le corps il vit un choc, un accident ou une opération chirurgicale par exemple, qui est faite pour soigner, on est d'accord, hein? euh, le corps se rappelle. Notre corps il a une mémoire. Si notre corps a une mémoire, nos cellules ont une mémoire. mémoire. C'est logique. Donc, un peu un scénario catastrophe. Hein, Comme une bataille, une guerre à l'intérieur du corps. Voilà, je vais m'arrêter parce que c'est assez catastrophique. Alors, le temps que vous prenez pour m'écouter euh, parce que pour moi c'est important de m'exprimer euh, je ne peux pas rester tranquille à faire ma petite vie alors que je vois ce qui se passe et puis il y a plein d'autres choses que je ne peux pas dire en 10 minutes je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris là mais voilà donc euh, alors, à très bientôt hum.